Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la généalogie sur les dragons. Hein. C'est une vidéo qu'on nous a demandé et qui effectivement n'était pas prévue au programme et qui pourtant est très importante vis-à-vis -vis de Dragonflight. Évidemment, puisque euh, tout ce qui est dragon, c'est un petit peu compliqué. Ce qui fait que ce sera probablement l'une des généalogies les plus longues, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments, beaucoup de, de créatures qui sont assimilées de près ou de loin aux dragons. Certains qui s'appellent dragons, mais pas vraiment. Enfin, Donc... On va faire le point là-dessus, c'est l'occasion aussi de faire voilà, vraiment une grosse vidéo de topo sur les dragons. Pour ce qui est de l'histoire des dragons, il y a la vidéo sur l'extraza qui peut vous servir de complément, la vidéo est vieille mais elle est toujours d'actualité. En l'occurrence, le terme « dragon », il faut bien comprendre qu'il est à la fois spécifique et générique. C'est à la fois une espèce, le dragon bleu, le dragon rouge, etc. que vous connaissez, mais c'est également un genre, les vols draconiques. Et c'est également une famille, la famille des draconiens. Mais le truc c'est que du coup parfois on dit euh, la famille des dragons, et eh ben euh, c'est l'ensemble de créatures qui sont assimilées aux dragons. Et on va y revenir après puisque certaines de ces créatures s'auto-appellent dragons en fait. Euh, donc c'est quelque chose qui est toujours un petit peu délicat. Donc pour commencer, à l'origine, comme vous le voyez avec cet arbre, et eh bien les dragons sont des créatures élémentaires. Créatures élémentaires qui ensuite ont muté. Le principe, alors attention, on avait deux choix, dans les deux cas c'est un anachronisme, euh, l'image que je vous présente ici sont les incarnations primordiales, euh, c'est ce qui ressemble le plus à des dragons élémentaires, c'était soit ça, soit euh, le phénix, le dragon phénix de cataclysme, Mais dans les deux cas ça ne correspond pas à la créature de l'époque, mais c'est pour que vous ayez euh, un visuel, puisqu'on n'a pas de visuel des dragons de l'époque, donc... On a mis celui-là, mais attention à prendre avec des pincettes, bien entendu. Donc les dragons sont à l'origine des élémentaires, élémentaires qui ont échappé à l'enfermement des éléments, vidéo sur l'ordonnancement et, et l'Empire Noir, donc ils ont échappé à l'enfermement par les titans, et en restant sur Azeroth, au contact de la magie, avec l'évolution naturelle des choses, eh bien, ils ont finalement évolué petit à petit en créatures de chair et de sang. A noter d'ailleurs qu'actuellement, euh, nous sommes sur l'extension Dragonflight, il n'y a pas eu d'incidence sur la mutation des, dra... enfin, des élémentaires en proto-dragon Il n'y a pas eu, pour le moment, d'histoire de, de malédiction de la chair Et c'est pour ça que les élémentaires maintenant ont, ont une forme machin La malédiction de la chair c'est un truc propre au forgé par les titans pas, euh, pas les dragons, pas les élémentaires Donc ce serait juste, pour le coup, euh, bah, de l'adaptation et euh, de la, euh, au contact de la magie d'Azeroth, etc pour le coup, il serait transformé euh, en, en créatures donc de chair et de sang qu'on appelle les proto-drakes ou les proto-dragons. Et euh, les incarnations justement de Dragonflight, qui sont des proto-dragons qui aspirent à revenir au retour de leur nature élémentaire. Et c'est pour ça que vous avez des proto-dragons de feu, des proto-dragons de glace, de vent, etc. Donc attention, le proto-dragon actuel infusé par les éléments, c'est ni leur côté élémentaire, ni le proto-dragon. C'est un mixte un petit peu entre les deux, mais ce qui est intéressant pour nous, c'est que ça pourrait, ça peut montrer un peu l'évolution entre les deux, les deux étapes qu'on n'a pas actuellement. Donc les proto-dragons euh, ont commencé à arpenter le monde, même plus que ça, ils ont commencé à proliférer, ils se sont développés, ils ont conquis de nouveaux environnements, ils ont conquis de nouveaux espaces, et l'un d'eux un proto-dragon assez connu des joueurs qui s'appelle eh bien va euh, commencer à manger. On ne sait pas exactement comment a commencé le premier... Euh, on aura peut-être plus d'infos d'ailleurs dans Dragonflight, parce qu'on a des infos sur euh, Galakrond à Dragonflight, hein, notamment le fait que sa corruption euh, est euh, issue des dieux très anciens. Mais du coup, eh bien va commencer à devenir cannibale, à bouffer les siens. Et il va du coup, eh bien, euh, commencer à grossir en fait. Il va commencer à grossir, plus il mange euh, les siens, plus, eh bien, il grossit. Et il atteint des tailles gargantuesques, hein, démesurées. Et au oh, finalement, eh bien, pour euh, vous illustrer cela, on ne va pas rentrer dans le détail, c'est la généalogie sur les dragons, pas euh, l'histoire de Galakrond. Vidéo sur l'ordonnancement et euh, également la vidéo sur Galakrond dans euh, les vidéos d'héritage de Dragonflight. Donc dans la playlist Dragonflight. Tire, euh, du coup... Un des gardiens des Titans, qui avait à la base vaincu les élémentaires, etc., va finalement se lever contre la menace qui apparaît, euh, qu apparaît être Galakrond pour l'ensemble d'Azeroth. Et finalement, eh bien, euh, il va s'allier à cinq proto-dragons qui résistent à, euh, on va dire au, au cataclysme que propose Galakrond. Et leur résistance et leur courage va donc être récompensé notamment avec eh bien, euh, le don des titans. Le, les gardiens vont servir de catalyseur et au final eh bien, les titans vont directement infuser les dragons de leur pouvoir. Et ça c'est quelque chose d'assez intéressant d'ailleurs parce que dans l'histoire de Warcraft, alors là je fais un petit aparté, dans l'histoire de Warcraft... Les gardiens des titans, genre Odin, Thorim, Tyr, etc. sont arrivés après les aspects draconiques. Les aspects draconiques sont arrivés entre War 2 et War 3. Donc en fait, les premiers gardiens du monde d'Azeroth, ce ne sont pas les gardiens, ce sont les aspects. Et les aspects sont des gardiens. Par définition, les aspects sont des gardiens. Ils sont infusés du pouvoir des titans et ils doivent protéger servir de gardien au monde, donc par définition ce sont des gardiens. Même si aujourd'hui on préfère différencier les gardiens, les forgés par les titans, qui sont les avatars des titans globalement, et les aspects, mais techniquement les aspects sont aussi des gardiens et des avatars des titans puisqu'ils sont infusés directement du pouvoir des titans. Voilà, c'est juste un petit, un petit aparté. J'espère que ça ne vous conflictera pas euh, le, le sujet. En attendant, euh, tous n'étaient pas d'accord avec justement le don des titans notamment par exemple au sein des forgés par les titans nous avons Odin, Odin le gardien qui était hostile aux dragons, étant, on ne sait pas vraiment, enfin il considère juste que c'est des sous-créatures, il y a probablement aussi un petit peu le fait que ce soit des anciens élémentaires, dans tous les cas il n'est pas d'accord avec la décision de euh, donner du pouvoir à ces créatures là, et euh, du côté des dragons, hein, du côté des, des proto-dragons, on a aussi justement eh bien, certains d'entre eux qui vont euh, rejeter le don des titans, et notamment, eh bien, on a les incarnations primordiales, Razaghet en tête de file. Ces derniers vont créer euh, les primalistes, à savoir une sorte de mouvement indépendantiste euh, proto-dragon, qui vont résister justement eh bien, euh, à cette, euh, ce qu'ils jugent être une corruption titan. Et euh, ils considèrent que bah, c'est contre nature et que c'est pas du tout leur. Euh, pas leur, leur, leur... Ce, ce, ce, ce n'est pas justement ce qu'ils ont demandé, ce n'est pas ce qu'ils recherchent, et c'est contraire à leurs origines. En l'occurrence, il euh, y a aussi des proto-dragons qui vont devenir, euh, donc ces proto-dragons là c'est les primalistes hein, globalement, incarnation primordiale, qui sont les chefs des primalistes, et nous avons aussi d'autres proto-dragons qui restent juste neutres, ils veulent pas être pour les titans, ils vont pas forcément s'engager chez les primalistes, donc voilà, il y a aussi certains qui aspirent à une indépendance, et même les primalistes aspirent à une certaine indépendance vis-à-vis -vis des titans, mais... Tous les proto-dragons ne veulent pas forcément revenir à l'état élémentaire qu'ils étaient. Il y en a, ils veulent juste vivre leur vie tranquille. Ils sont, ils sont pris entre deux feux. Ils sont... oh là là Doucement, doucement, doucement. Et donc, les cinq proto-dragons s'étant opposés à Galakrond et s'étant alliés à Tyr, comme je l'ai dit, vont avoir le don des titans. Comment cela se représente Eh bien, on a cinq, cinq proto-dragons qui vont devenir les cinq aspects, comme je le disais. Les cinq aspects qui vont former chacun d'entre eux un vol, que vous avez juste ici. Donc, Chacun recevant le pouvoir d'un titan euh, spécifique. Donc nous avons, euh, pour commencer, dans l'ordre, nous avons Nosdormu, le euh, proto-dragon jaune, qui va devenir l'aspect du temps, qui reçoit ses pouvoirs par Amantul, ou Amansul, et il a du coup eh bien, le pouvoir sur le temps, etc. Et il va, de lui, va être créé le vol bronze, on y vient après. Nous avons ensuite Norganon, le titan Norganon, qui va infuser de son pouvoir... Le proto-dragon bleu qui va de, qui est tout simplement Maligos et qui va devenir l'aspect de la magie et le chef du vol bleu. Nous avons ensuite Alexstrasza qui va être infusé par le titan Éonard ou la titane Éonard. En l'occurrence Éonard, euh, ça on sent que c'est du violeur pour le coup puisque Éonard au lieu de faire vraiment un titan, un dragon, Éonard va infuser deux dragons, Alexstrasza qu'on voit au milieu et Isera le proto-dragon vert. C'est de là qui sont pour le coup sœurs de couvée vont euh, devenir chacune la chef de chaque vol respectif, donc Alexstrasza le vol rouge, Isera le vol vert, et Eonard euh, du coup leur donne le pouvoir de la vie. Nous avons finalement Kassgoroth, le titan Kassgoroth, très lié à euh, ça le, les nains, tout ça, euh, <rire> c'est généalogie sur des nains, on en avait parlé de Kassgoroth, et euh, eh bien Kassgoroth va infuser de son pouvoir le dragon noir euh, Nelsarion ou Neltarion, qui euh, deviendra plus tard Deathwing, on, y reparle, on en reparle après. Et donc, eh bien, il aura le pouvoir de la terre, le pouvoir de la forge, le pouvoir de la terre. Donc ça, pour le coup, c'est euh, les 5 vols. hein, Lion qui va créer le vol noir, bien entendu, chaque couleur du proto-dragon va représenter la couleur du vol. Je rappelle qu'à la base, tous les proto-dragons n'ont pas forcément... Euh, un proto-dragon rouge, un proto-dragon vert, un proto-dragon violet, un proto-dragon jaune, machin. Euh, ils peuvent euh, être de la même couvée. Alors qu'avec les dragons, il va vraiment avoir une... Une coupure nette, les dragons verts ensemble, les dragons rouges ensemble, les dragons bleus ensemble, les dragons noirs ensemble. Mais c'est pas forcément le cas de leurs cousins proto-dragons, voilà, ça c'est très important. Chaque aspect a euh, d'ailleurs, dans sa tâche de protecteur du monde par rapport euh, aux devoirs sacrés que leur a confié les titans, et eh bien euh, nous avons donc chaque aspect, comme je le disais il y en a cinq. chaque aspect va avoir un ou plusieurs consorts. Alors c'est quoi les consorts On en parle souvent les consorts, pour le rappel, c'est tout simplement les dragons qui vont être leurs compagnons, leurs partenaires et euh, leurs amants, en gros, globalement. C'est quelqu'un qui a une énorme autorité au sein du vol, même si ce n'est pas le chef couronné du vol. Et donc, nous avons des consorts femmes et des consorts hommes, bien sûr, enfin féminins ou masculins, peut-être ce serait plus, plus euh, judicieux et plus euh, véridique. Nous avons donc, eh bien, euh, ils vont les aider dans la protection du monde et ils aident également à la coordination de chaque vol. Et la plupart ont un titre très important, puisque par exemple, si on doit faire euh, en donner un lien pour les consorts, nous avons par exemple Alexstrasza, donc aspect de la vie et euh, aspect du vol rouge, et eh bien à plusieurs consorts. Et le consort le plus connu, c'est Stras Crassus, qu'on réévoquera après. Et eh bien par exemple, Crassus, du coup, euh, alors en fait, c'est un mauvais exemple, pardon, on va parler de Sindragosa. Sinragosa qui est la consort de Maligos donc le vol bleu, j'ai fait une vidéo sur Sinragosa si ça vous intéresse. Sinragosa par exemple porte le nom de mère du, mère du vol bleu en fait. Puisque bah en tant que première consort de Maligos ensemble, eh bien ils ont formé à peu près le gros du vol bleu actuel. Donc voilà, les consorts ont quelque chose d'important. Quand Royalstr ça marche pas, c'est un mauvais exemple, j'en reparlerai après. Donc Globalement, ils ont un titre extrêmement important, les, les consorts, et euh, bah, dans l'organisation dans dans du vol, c'est très, très, très important, essentiel, même pour... Parce que juste l'aspect tout seul, il ne peut pas tout faire, hein, c'est logique. Donc, nous avons euh, le fonctionnement de la croissance des dragons. Alors, quand je parle des dragons là, comme ça, c'est vraiment le, le genre, hein, les vols draconiques. Nous avons... Donc, les vols draconiques, et même les vols draconiques, c'est un mauvais choix de mots, c'est un peu compliqué. Euh, puisque chaque dragon représente une espèce, dragon rouge est une espèce, le dragon vert une espèce, etc. Tout ça fait partie du, coup, du, genre, vol, du genre des dragons, dragon rouge, dragon vert, dragon bleu, dragon noir, dragon bronze. On exclut un truc, j'y reviens après. Euh, donc ça c'est vraiment la croissance des dragons en tant que genre, pas en tant que famille. Hein, ça, on enlève les draconides, etc., etc. On y revient après pour les draconides. Donc, chaque vol va avoir ses œufs, va produire ses œufs. Il faut une femelle, un mâle, il faut que le mâle féconde la femelle. La femelle va avoir une certaine couvée de. On n'a pas les nombres exacts, ça dépend un petit peu des dragons, ça dépend, du... ça dépend de la manière dont c'est fait, etc. Et donc, eh bien, la fécondation... Après, bon, les dragons, comme ils vivent très longtemps, etc., il y a de grandes chances que ça va être un petit peu de temps à se faire. Et euh, au final, euh, vu que ce sont des créatures magiques, il faut pas oublier que les dragons sont des créatures magiques, eh bien... Potentiellement la magie et l'endroit dans lequel ils conçoivent les œufs va avoir une importance aussi sur la fécondité et autres. En tout cas, nous avons donc les, les œufs qui sont très souvent faits comme je le disais juste avant par l'aspect et le consort mais en l'occurrence... Il y a aussi d'autres dragons, leurs enfants, etc., qui peuvent bien entendu avoir des enfants. C'est pas une primauté des aspects. Hein. C'est juste que généralement c'est eux qui sont à l'origine de beaucoup de membres du vol. Mais les enfants ou les petits enfants peuvent également, euh, eh bien, avoir des, des bébés, etc. Il y a, comme on le disait, il y a une séparation assez stricte entre les différents vols. Donc là, je vous ai pris le vol rouge qui est le, le vol draconique le plus standard, je dirais le plus classique. On y reviendra aussi après. Mais en l'occurrence, ça marche de la même manière pour les 5 vols. La grande, la grande spécificité, c'est que nous avons, eh bien, pour les œufs de dragon, quelque chose qui est que les vols restent séparés les uns des autres, puisqu'on a vraiment la, la, la notion d'espèce, parce que par exemple, un dragon rouge et un dragon vert, même s'ils s'aiment très fort, s'ils commencent à... Euh... enfin, si un, une femelle, par exemple, du vol rouge est fécondée par un, un mâle du vol vert, eh bien, euh, potentiellement, il va y avoir des aberrations qui vont se faire, il y a... Euh... Les enfants vont muter, les enfants vont être inféconds, etc. Il y a quelques chances, il y a quelques chances que on ait des enfants qui naissent euh, correctement avec un peu de vert, un peu de rouge, du coup, sur, leur, sur leurs écailles, etc. Mais généralement, ça finit mal. Donc, pour ça, et en plus par question morale et par question euh, pas pas que question évolutive, mais question morale aussi, eh bien, chaque vol reste dans son coin en termes de conception. Donc les dragonnets euh, sont issus généralement d'un de, de, père et d'une mère de la, du même vol. Et il y a même eu une interdiction entre les vols pour éviter ce genre de, de mixité qui pourrait être problématique et qui, encore une fois, a des gros soucis de fécondité. Donc, nous avons les dragonnets euh, qui vont naître. Ça, c'est un enfant dragon, vraiment l'enfant dragon. Le dragonnet, pour le coup, on n'a pas d'âge, on n'a pas de période... Euh, au moment où il va atteindre l'adolescence. On ne sait pas trop, euh, bien sûr certains d'entre vous vont nous parler d'Irion, mais Irion c'est un cas très très très spécifique puisqu'il n'est pas né de la même manière que tous les autres dragonnets. Donc le dragonnet on ne sait pas exactement combien de temps il fait pour euh, arriver à une taille un peu plus grande, Certains mettent beaucoup de temps, d'autres mettent très peu de temps. On a euh, par exemple les Migosa qui entre Légion et, euh, et euh, Dragonflight a eu une croissance visiblement assez rapide, mais ça se trouve... En fait c'est toujours, toujours le cas de figure un peu compliqué d'en haut, c'est qu'il n'y a pas de, de squelette euh, intermédiaire généralement. Donc potentiellement le dragonnet il vient de naître ou c'est un dragonnet qui est euh, le jour d'avant son état de Drake. C'est vraiment, On ne sait pas trop, trop. c'est assez fluide. Ce qu'on peut vous dire là-dessus c'est que les dragonnets c'est une... Malgré, que, malgré le côté enfant, hein, eh bien, ils sont déjà très intelligents, très matures. Encore une fois, Irion est un cas à part, donc il ne faut pas prendre Irion comme modèle. Mais les dragonnets sont assez intelligents, assez matures. Parfois, Blizzard les montre vraiment comme des bébés qui ne réfléchissent pas beaucoup, qui parlent très peu. Et parfois, les dragonnets parlent vraiment beaucoup et nous montrent que non, non, ils sont très intelligents. On a les deux cas de figure. Mais dans tous les cas, on sait que ce sont des créatures intelligentes dès le plus jeune âge. Nous avons ensuite eh bien, le stade adolescent des dragons, qui lui aussi est très très long, puisque ce sont les dragons qui vivent extrêmement longtemps, voire potentiellement sont même assez immortels en termes d'âge. Nous avons, quand je dis immortels, c'est pas forcément vrai, mais ils vivent tellement longtemps qu'on peut les qu'ils se considèrent même comme des immortels. Nous avons donc les drakes, ce sont des adolescents dragons. Attention, ce ne sont pas des jeunes dragons. Même nous on peut parfois avec Eva euh, faire le raccourci, ce ne sont pas des jeunes dragons. Ce sont des adolescents. Pourquoi Donc les drakes, globalement. Parce que des jeunes dragons, c'est des dragons, c'est l'état d'après, c'est des dragons. Et pour le coup un jeune dragon, c'est un dragon qui a atteint ta la taille adulte. Mais imaginons que nous par exemple euh, Eh bien quelqu'un vient d'avoir 18 ans, il a la majorité, c'est pas pour autant qu'il. ça y est c'est un vieux. Non ça reste un jeune, c'est ça l'idée. Donc l'adolescence des, dra des Drake, pareil, dure très longtemps, c'est pas exactement combien de temps, on peut pas vous dire, bon bah voilà, euh, à la 18 e année jusqu'à la 200 e année, c'est bon, boum, adolescence, pour le coup ça a pas été aussi cadré, aussi borné. Ce qui est intéressant avec Dragonflight, c'est qu'on a euh, plusieurs apparences de Drake, et ça c'est cool, puisque évidemment, eh bien, les dragons peuvent prendre pas mal de formes différentes et autres, donc euh, on, a, on a cette possibilité d'avoir, euh, on va dire un dragon très customisable, d'avoir des drakes très customisables et c'est, euh, moi je trouve ça très très cool, personnellement je trouve ça très très cool euh, même si bien sûr certains pourraient se dire mais attendez ça, ça ressemble vachement à une wyvern, ça, ça ressemble vachement à euh, le vélocidrake qui ressemble vachement à, à un terreur dactyl etc globalement ça reste des drakes c'est juste qu'ils ont des apparences différentes globalement, ensuite nous avons donc le dragon à l'âge adulte que j'ai évoqué qui a un autre nom, attention c'est pas une différence hein, c'est juste l'autre nom, c'est un synonyme le dragon adulte qui est également appelé une Wyrm. Wyrm, généralement, c'est plus vieux, c'est des dragons plus vieux. Mais dragon Wyrm, c'est l'âge adulte. Dans tous les cas, c'est l'âge adulte. Et Wyrm est très, est très souvent un synonyme de dragon, même si parfois il est employé pour dire un vieux dragon, le, le mot Wyrm. Et ce qui est intéressant, c'est que les dragons sont calqués sur beaucoup de reptiles de notre monde. Et du coup, la plupart des reptiles, je dis pas tous, mais la plupart des reptiles ont une croissance qui continue d'augmenter tout au long de leur vie. Donc comme les dragons vivent très très très longtemps et eh bien nous avons les très vieux dragons qui généralement sont très très gros euh, Généralement ils atteignent pas la taille des aspects mais on a certains dragons qui sont très très très très, très gros quand même Donc euh, ça c'est toujours intéressant et par exemple Kalegos, on en reparlera après Kalegos est considéré comme un jeune dragon, donc ce n'est pas un Drake, c'est un dragon Mais il est très jeune et il est considéré voilà, comme un jeune dragon parmi ses pères Voilà pour ce qui est de la croissance des dragons Je rappelle les dragons en tant euh, que genre, pas en tant que famille les dragons sont des créatures magiques, comme je l'ai dit un petit peu avant. Et bah justement, alors attention aussi à pas confondre, parce que je sais que comme le vol bleu est vraiment et là même, j'ai utilisé l'image d'un du, vol bleu, du vol bleu, mais c'est pas parce que les autres dragons ne sont pas du vol bleu qu'ils n'utilisent pas la magie. C'est juste que ceux qui sont le plus <rire> adeptes de la magie, de manière brutale, de manière brute, de manière euh, vraiment euh, directe, c'est le vol bleu. Ça veut pas dire que les autres sont pas des magiciens. Je rappelle que c'est un dragon rouge qu'on va évoquer après, Crassus Corialstras, qui euh, était le premier à rejoindre le Kirintor, hein, l'organe magique des humains, etc. Donc, non, tous les, tous les dragons font de la magie, c'est juste que les dragons bleus, c'est leur spécialité. Nous avons donc, comme on le dit, les dragons sont des créatures magiques, ce qui fait que ça a été un peu abandonné par la suite, mais généralement, les dragons ont une énorme résistance à la magie, pas une insensibilité totale, c'était le cas à Warcraft 3, mais c'était plus du gameplay qu'autre chose, mais... Les écailles magiques ont des propriétés particulières, etc. Et ils ont une très grande résistance à la magie. Pas que les dragons bleus, hein. Tous les dragons. Et euh, avec cette magie, ils peuvent également changer, en fait, ils peuvent être des métamorphes, changer leur forme physique pour mieux eh bien, euh, se fondre dans l'environnement, dans le décor dans lequel ils évoluent. C'est généralement à l'appréciation de chaque individu en fonction de leur, per leur personnalité, leur préférence. Et l'idée, c'est que si nous, euh, on porte des habits, qu'on essaye d'avoir des habits un peu uniques par rapport à notre voisin, on ne veut pas avoir les mêmes habits, eh bien les dragons, c'est le même genre, sauf que cet habit, pour eux, bah, c'est juste leur forme anthropomorphique, leur forme anthropique, leur forme humaine, quoi, leur forme humanoïde globalement. Même s'il y a quand même, on va dire, une constante dans les vols, nous avons des, toujours des cas particuliers, des, des, des différences, mais globalement, la forme... Humanoïde préféré de tous les dragons en tant que genre, c'est généralement la forme O-Elf. Pourquoi O-Elf Alors O-Elf, Elf de la nuit, mais généralement O-Elf. Pourquoi la forme O-Elf Tout simplement parce que les o elfes c'est une race qui se considère être les élus, qui sont très arrogants, très hautains, qui se considèrent très beaux, euh, qui sont grands, qui sont euh, globalement assez artistiques, qui aiment la, la musique, les arts, etc. Euh, vraiment des esthètes. Et du coup, les dragons ont exactement le même, la même manière de penser. Ils sont très... Les dragons, on a tendance un peu à l'oublier, mais ce sont des créatures qui sont, très, qui sont très hautaines, qui sont très arrogantes, et qui considèrent les races mortelles comme, de la, comme, une, comme des sous races en fait. Hein, comme, des, comme des fourmis, comme des insectes. Et donc, eh bien, il y a cette certaine suffisance, et globalement, la seule race mortelle qui daigne un petit peu plus d'intérêt que les autres, pour eux, c'est les hauts elfes. Euh, et les elfes, de manière générale. Donc globalement, ce sont des joueurs de World of Warcraft. <rire> non mais du coup, et eh bien c'est pour ça que généralement les dragons ont des, des apparences d'eau-elfes en termes de modèle. Nous avons ensuite, comme je le disais, la grande famille des dragons, ou la grande famille draconienne, qui justement va regrouper d'autres genres, d'autres espèces. Nous avons donc, dans les draconiens humanoïdes, les Tarassecs, nouveauté de Dragonflight qui est très intéressante. L'idée, euh, c'est tout simplement que ce soit en fait des proto-draconides. Des proto hein. pour, concrètement, pour que ce soit plus simple pour vous, ce sont des proto-draconides. Euh, donc un, ils ont probablement la même origine que les proto-dragons, à savoir élémentaires qui a ensuite dérivé en proto draconide donc en Tarassec, ce qu'on appelle Tarassec. Et euh, derrière, eh bien une partie des Tarassecs a reçu le don des titans. Et c'est ce qui a transformé les Tarassecs en Draconides. Euh, alors attention, en anglais c'est assez simple, en français c'est plus compliqué. Mais j'aime beaucoup le fait que la trad ait choisi d'appeler les deux types de Draconides de la même manière. Draconide, et Draconides. Le truc c'est que pour que ce soit plus simple, à l'écrit c'est très facile à voir. Les Draconides avec un K et un O avec accent circonflexe, c'est les bipèdes. Alors que le Draconide avec un C, c'est les quadrupèdes. Si jamais ça peut vous aider à l'oral, on dit un Drake, on dit pas un Drac. Même si on peut dire un drac, mais on dit un drake, généralement. Et du coup, eh bien, c'est la même écriture pour les draikonides. Alors normalement, la prononciation devrait être draikonide, vu qu'il y a l'accent circonflexe, donc draikonide par rapport aux draconides, voilà, si ça peut vous aider, euh, même nous on le fait pas forcément toujours, mais ça peut permettre à l'oral de faire la différence, mais parfois on le dit les draconides de, de manière générale, et voilà, vous avez euh, tous, les, euh, tous les draconides, tous les servants, euh, tous les serviteurs des, euh, des vols draconiques. Alors, pour le coup, les secs, donc on le disait, c'est un peu les proto-dragons, donc vous en avez plein de sortes, etc., et la couleur n'influe pas du tout sur le reste, nous avons par contre les, dra les draconides, et les draconides qui, eux, pour le coup, sont des créations, ce sont des créations des aspects. sont créations des vols. Chacun, du coup, est associé à un vol. En fait, globalement, c'est comme un mini-dragon. Et même eux se considèrent comme des dragons. Mais c'est des dragons un peu plus à forme humanoïde. Qui, du coup, n'ont pas le même système de croissance que ce qu'on a vu avant. Avec œufs, etc., etc. Il y a très probablement des œufs. Mais ça, pour le coup, on ne s'est jamais vraiment intéressé aux draconiens euh, de manière aussi poussée. Donc, on n'a pas vu, en fait, deux, deux de draconides ou de, dra de draconides. Alors par contre, on sait que du coup les draconides avec un C, donc les quadrupèdes, n'ont pas d'origine des tarasèques. C'est vraiment les draconides qui sont des tarassecs titanifiés euh, avec euh, bah, le pouvoir des titans pour en faire des soldats. Les draconides, c'est vraiment des combattants. Ils ont été, c'est un peu les saurus, on m'a dit ça il n'y a pas longtemps et c'est assez vrai. Si vous connaissez Warhammer, c'est un peu les saurus, c'est vraiment les... Les bourrins, c'est les bourrins, ils ont été créés pour la guerre. Ils ont été créés pour la la enfin, la guerre, la protection. Ils ont été créés pour la protection des dragons dans des espaces un peu plus confinés. Puisque bah, les dragons, ils, volent, ils sont très grands, etc. Et même s'ils prennent parfois une apparence mortelle, c'est pas du tout leur délire. Donc, globalement, c'est les draconides qui font le taf à une échelle plus petite. Et les draconides sont vraiment des bourrins, les gardes, etc. C'est vraiment les bourrins. Les draconides, eux, pour le coup, sont vraiment tout emploi. D'un côté, euh, les draconides sont aussi faits pour la guerre et euh, on va dire la garde, la protection de manière générale, protection des œufs, protection des, des vols, etc. Mais nous avons aussi beaucoup de lanceurs de sorts et d'utilisateurs de la magie, donc ils servent d'archivistes, qui peuvent servir euh, aussi de, de protecteurs des couvés, qui servent à la croissance, à la protection des œufs. Donc euh, là-dessus, on a vraiment euh, les gardes couvées également. On a pas mal de, de choix pour les, pour les draconides. Là où les draconides sont très spécialisés dans la bagarre, dans la guerre. Et d'ailleurs, au passage, les Draconides avec un K sont également appelés les draconards <rire> ou les draconards. Euh, en anglais ça passe mieux qu'en français, bien entendu. <rire> Donc c'est D-R-A-K-O-N-2-A-R, Draconnard ou draconard. Nous avons les Draconides avec un C, qu'on appelle également les Wyrmides, euh, comme pour les dragons, dragon égale Wyrm en synonyme, et eh bien nous avons les Draconides qui sont également les Wyrmides. Voilà, ceux à quatre pattes et... Ça peut vous donner une idée aussi, peut-être un moyen mémotechnique. Les draconides avec un C, eh bien, en fait, euh, existaient déjà à Warcraft 3. Donc le côté Wyrmid, draconides, quatre pattes, etc. Et au passage, en fait, les draconides avec euh, quatre pattes, enfin les quadrupèdes, ont en fait six membres. Ils ont deux bras et quatre jambes. Les dragons ont également <rire> six pattes. Vous allez me dire, bah non, ils en ont quatre. Oui, ils ont quatre pattes en bas, mais leurs ailes, c'est des mains. Donc, en fait, ils ont six membres. Wyrmid, Wyrm, c'est 6 globalement en fait. Euh, nous avons ensuite les Dractyr, nouveauté de Dragonflight. Les Dractyr globalement c'est des super draconides. C'est euh, des super draconides. C'est un mélange entre l'utilisation de la magie des draconides, mais avec euh, la force d'un draconide. Et, euh, l en gros, ils ont des ailes de dragon. Ils ont globalement, ils ont globalement tout. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que nous avions donc, euh, le, comme je le disais, les Dractiers, en fait, les Drakonides et les Draconides sont relégués à un vol. Donc par exemple, les, là on voit des draconides rouges, et eh bien ils sont capables d'utiliser la magie du vol rouge, etc., etc. Mais ils ne peuvent pas utiliser la magie du vol bleu, ils ne peuvent pas utiliser la magie du vol vert, etc. Ils sont cantonnés à un vol. C'est pour ça que les Drakonides et les Draconides sont intégrés dans les vols. Quand on dit le vol rouge, eh bien c'est les dragons rouges, les drake rouges. Les dragonnets rouges, les œufs du vol rouge, mais aussi les draconides et les draconides rouges. Pour le coup, les dractires sortent de ce cas euh, de figure. Alors, j'ai fait une vidéo, bien sûr, plusieurs sur les dractires avec euh, les euh, héritages, les vidéos d'héritage Dragonflight. Mais globalement, en fait, les dractires ce sont une création de l'aspect du euh, vol noir, à savoir Nelsalion ou Future Deathwing, Et du coup, et eh bien, les dractires, c'est justement des super draconides puisque, eh bien en gros ils peuvent utiliser la magie des 5 vols et c'était globalement l'armée, les missions secrètes de Nelsarion pour protéger le monde et finalement les drag ont été mis de côté, on aura plus de détails sur Dragonflight aussi pour la, pour plus de détails mais globalement voilà, les drag ce qu'il faut se rappeler c'est qu'ils ne sont pas associés à un vol en particulier, ce sont des super draconides globalement. Et d'un point de vue gameplay, d'ailleurs, c'est plutôt bien vu parce que si ça avait été... Si on... Je sais que beaucoup de joueurs auraient voulu jouer des draconides, mais les draconides, ils peuvent pas utiliser la magie de tous les vols. Donc ça aurait été totalement incohérent en termes de gameplay. C'est là... pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont créé les Draktir. Nous avons ensuite les hommes dragons. Alors, les hommes dragons, qu'est-ce que c'est Ce sont des mortels transformés par la magie euh, du vol noir, notamment Nefarian et Onyxia, pour créer, en fait, des espèces... En fait, globalement, à une époque, c'était juste pour créer des espèces de draconides... Euh, ou de simili dragons et aujourd'hui avec Dragonflight, ça c'est un très bon ajout de Dragonflight. En fait, ce qui est dit, c'est que Nefarian et Onixia ont essayé de recréer eux-mêmes leur tear et ils ont pas réussi. Voilà. Donc euh, les hommes dragons, en fait, c'est des, dra des drag-tears ratés. <rire> voilà. Donc ça c'est un ajout de Dragonflight qui est plutôt intéressant. Alors, maintenant on va pouvoir se consacrer à chaque vol. Euh, on va rester non plus, enfin, on va en rentrer en détail mais sans rentrer non plus trop dans le détail. Globalement. Donc commençons par le vol draconique rouge. Les dragons rouges, c'est les dragons les plus communs, ceux qu'on a le plus vus et qui sont là depuis très longtemps, puisque ne l'oublions pas, les dragons, c'est une création de Warcraft 2. Ils sont arrivés à l'époque de Warcraft 2 dans l'univers de Warcraft. Et les premiers qu'on voyait, c'était les dragons rouges, suivis des dragons noirs. Il a fallu attendre le jour du dragon et Warcraft 3 pour voir les autres vols. Donc en l'occurrence, le vol draconique rouge, eh bien globalement, ils prennent souvent l'apparence de aux elfes, comme euh, on le voit sur l'image, sur souvent des aux elfes. Et euh, donc les dragonnés, les draconides, les draconides, les drakes, évidemment les dragons. Globalement le suffixe des dragons, alors c'est pas une règle générale, on, va, on, va y, on y vient maintenant, les dragons ont généralement un nom spécifique qui nous permet, juste au nom, de savoir de quel, à quel vol ils sont associés. Le truc c'est que c'est pas une règle, c'est une règle générale mais qui a des exceptions, et beaucoup d'exceptions. Donc, faut pas non plus être totalement en mode euh, si c'est pas comme ça, ça marche pas. Mais globalement, la plupart des dragons du vol rouge finissent par. Donc, en mâle, finissent par Straze, Straz, Corial Stras, Et les femmes finissent par Straza. Notamment, Alexstraza. On a. Euh, celle qui prend l'apparence d'une goblin, c'est. Euh, je sais plus, c'est Demestraza ou je sais plus quoi. Euh, c'est un nom C'est un nom grec. Alors là, c'est une des... mestraza Deme... C'est plus d'émeter ou euh... non rea Straza, C'est rea. rea. Straza. Par exemple, vous voyez, la fin, c'est straza. On prend un préfixe et on met le suffixe straza. Il y a des exceptions. Par exemple, c'est euh... celle qui prend la forme d'une vulpérine. C'est euh... je sais plus. Une... Une... Je sais plus comment elle s'appelle. Mais euh... du coup, par exemple, elle ne finit pas par straza, alors que c'est une dragonne rouge. Donc il y a des exceptions. Et je vous verrai que chaque vol a ses exceptions. Le vol rouge est probablement celui qui a le moins de problèmes, puisque c'est un peu celui qui a créé cette règle des, des suffixes euh, masculin et féminin. Au final, ce qui est intéressant avec le vol rouge, c'est que comme on l'a dit, il symbolise la vie, ils ont eu le pouvoir des honnards, et globalement, eh bien, il représente également la flamme en fait sous ces deux aspects. Le côté destructeur, la mort, mais aussi le côté créateur, la vie. Donc c'est vraiment l'élé... Enfin, c'est globalement le feu mais sous deux aspects, destructeur et créateur. Alexstrasza et leur dirigeant, on connaît plusieurs consorts à Alexstrasza, les deux plus connus étant euh, Corialstras, Crassus, mais qui est un jeune dragon et qui est également le fils d'Alexstrasza. Et oui, il y a de l'inceste chez les dragons, mais euh, comme, pas mal, comme chez pas mal de reptiles, il n'y a pas de problème euh, de euh, consanguinité en fait. Donc... Euh, hum... Contrairement aux mammifères où il y a des énormes problèmes de consanguinité, là pour le coup bah chez les dragons visiblement ça pose pas trop trop de problèmes et maintenant dans l'imaginaire dans collectif, dans la culture populaire c'est quelque chose avec les Targaryens dans, dans Game of Thrones, tout ce qui est dragon etc on a souvent le côté maintenant il euh, n'y euh, a pas de soucis, ils peuvent se marier entre frères et sœurs, entre mère et fille etc. Et du coup et eh bien l'Extraza... L'amour de sa vie et son fils, Crassus, Corialstras. Nous avons le, le je crois c'est le plus vieux consort d'Alexstraza de mémoire, c'est Tyrannastras. Euh, Tyrannastras qui du coup est le père euh, du vol rouge. Et c'est de là son des consorts. Euh, il a... Les dragons rouges se euh, caractérisent depuis Warcraft 2 en fait par une opposition avec les dragons noirs qui sont leurs grands rivaux. Et comme je le disais les dragons rouges sont probablement les plus accessibles, les plus communs déjà, parce que bah comme c'est les dragons de la vie tout ça, tout ça, bon bah... Ils sont actifs, on va dire qu'ils sont actifs au, au, au lit. Et en plus de ça, c'est les plus accessibles, euh, notamment grâce à Corialstras Crassus. J'en ai parlé un petit peu dans la vidéo sur Kalegos de Crassus. Peut-être un jour il mériterait sa vidéo, surtout que pour le moment dans Dragonflight, il n'y a aucun clin d'œil qui est fait à, à ce personnage qui est... est un, Crassus, Corialstras, c'est vraiment... Crassus, son nom humain, Corialstras, son nom dragonique, draconique. Corialstras, c'est probablement le Gandalf de l'univers de, de Warcraft. Et je, je pèse mes mots. Euh, c'est le personnage qui... Et se cache sous les traits d'un vieux, enfin, vieux monsieur, enfin d'un vieux monsieur peut-être pas vraiment, mais quand même d'un homme mûr. Et au final, eh bien, il va faire en sorte que les races mortelles collaborent contre les menaces plus, plus globales, etc. C'est vraiment un personnage très très important dans l'univers étendu. Si vous ne le connaissez pas, of bon, enfin, Warcraft l'a un petit peu saboté. Mais dans l'univers étendu, c'est un personnage qui a lié beaucoup, beaucoup, beaucoup de récits différents. Et le personnage très intéressant. Est pas, euh, il est même plus complexe que Gandalf, globalement. Genre, c'est un personnage qui est très intéressant. Parce qu'il veut foncièrement le bon, mais le vol rouge, très souvent, ils sont assez cucul à Et quand Elstras lui justement, sa défense, c'est la vie. Et il est prêt à... Il est prêt parfois, à la fin justifie les moyens, il est prêt à faire des petits trucs, à mentir, à cacher une partie de la vérité pour, pour arriver à son but. Et il est vachement intéressant quand Elstras c'est un personnage vraiment très très très très intéressant. Et au final, eh bien c'est le premier à vraiment avoir pousser cette volonté de collaborer avec les races mortelles. Et notamment, eh c'est le premier dragon à avoir euh, été membre du Kirin Tor, donc euh, de Dalaran. Et il faisait partie du Conseil des Six donc l'organe dirigeant euh, de, du Kirin Tor Dalaran était... Il y avait un dragon dedans, et au final, il est caché sa forme, il voulait cacher sa forme de dragon, surtout que les dragons à l'époque, c'était plutôt le mal, tout ça, tout ça, il s'était allié avec les orques et tout, donc... Mais ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, c'est celui qui a facilité l'accessibilité entre les races draconiques qui restaient dans leur coin et qui considéraient les races comme de la merde, et, du coup, les races mortelles. Et aujourd'hui, par exemple, Kaligos, vous allez dire, bah oui, Kaligos, il est au Kirintor, c'est tout ça. Bah Kaligos, globalement, il remplace Korialstras à ce poste. Mais j'ai fait une vidéo sur Kaligos. Nous avons ensuite le vol vert le vol vert qui est également le deuxième plus' euh, on va dire c'est le deuxième vol le plus ouvert aux races mortelles mais très spécifique puisque comme vous le voyez ils prennent des apparences d'elfes de la nuit généralement puisque les, le vol vert collabore très souvent avec les druides euh, elfes de la nuit. Et de manière générale, les Elfes de la Nuit tout court, hein, en tant que protecteurs des bosquets, protecteurs de la vie, des animaux, etc. Euh, les, le vol vert, en plus, même ses bases d'opération sont plutôt vers le mont Ijal et les forêts d'Ashenvale. Donc globalement, c'est au milieu des Elfes de la Nuit. Ils ont appris à collaborer, à travailler ensemble. Donc au final, le vol vert, pour le coup, il est très accessible, mais à une race en particulier, c'est les Elfes de la Nuit. Euh, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils prennent des apparences d'Elfes de la Nuit pour se fondre plus facilement dans la masse. Parce que encore une fois, cette, ce besoin de changer d'apparence, il se fait... De manière, euh, c'est plus... C'est pas un devoir ou quoi que ce soit, c'est vraiment... Euh, <rire> c'est de l'utilitaire pour pouvoir se fondre, apprendre des choses, savoir s'il y a des menaces, etc. Bah, ils servent d'agents en fait. Hein. Et donc, pour se fondre... Et en plus, bien sûr, quand vous voyez un gros dragon euh, arriver, ça peut faire peur. Alors qu'en forme humanoïde, il y a moins de problèmes. Donc, leur objectif, c'est la, pré la préservation du monde naturel, mais aussi du monde onirique. Il y a cette protection de la vie sur Azeroth, mais aussi euh, de la vie dans le rêve d'émeraude. Hein, donc, euh, le... L'autre dimension euh, d'Azeroth. Un truc euh, intéressant, je parlais du vol rouge qui était euh, le feu un petit peu, le vol vert à l'inverse, et euh, une sorte en fait de... de. Dans le même cycle vie et mort, on a le côté plus naturel des choses, et donc eh bien, ça se traduit aussi par leur souffle. Alors ils peuvent faire du, du, du souffle de feu, encore une fois aussi, mais ça se voit surtout par leur souffle qui est généralement un souffle empoisonné, et même Dragonflight continue, mais il sera crash du, du, de, du poison. Donc c'est un souffle empoisonné. Euh, no, le, le chef du Volver, on l'a dit, l'aspect c'est Isera. Mais on a d'autres personnages euh, connus dans le Volver, notamment Eranicus, le premier consort d'Isera, qui est assez connu pour les joueurs de Vanilla, de, de Cataclysme, etc. C'est même un serveur, je crois, sur Lorrahcraft. Et euh, ensemble, eh bien, ils ont eu leur premier-né. Leur premier-né c'est Merisra, ou Meritra, qui est du coup eh bien, la première-née et l'héritière d'Isera et d'Eranicus. Merisra.. Qui a pris beaucoup plus d'importance euh, à partir de Légion avec la mort d'Isera. Merisra qui est devenue la chef du vol vert, même si ce n'est pas un aspect, pas encore du moins. Et nous avons Merisra qui voit son développement un petit peu à Battle for Azeroth où elle remplace Isera pour le cœur d'Azeroth, le, le, le tout ça, tout ça. Et du coup, eh bien à Dragonflight, Merisra est également développée. Euh, je pense qu'on fera une vidéo spéciale Merisra. On m'a donné l'idée et c'est vrai que maintenant que j'ai fait Sabellian Isragoza, ça me semble logique que je fasse une vidéo sur Merisra. Donc voilà, le choix d'apparence, encore une fois, c'est les elfes de la nuit, ce qui est assez logique par rapport à leurs attributions. Même si de globalement, sur tous les vols, c'est ceux qui, qui prennent le moins d'apparence aux elfes, même s'ils la prennent aussi. Nous avons ensuite le vol bleu, personnellement c'est mon vol préféré, euh, le vol bleu, ensuite il y a le vol rouge, mais mon préféré c'est le vol bleu, ce sont les protecteurs, les gardiens de la magie. Alors quand on dit protecteurs de la magie, globalement ce serait plus le terme plus exact serait les régulateurs de la magie, parce que l'idée n'est pas d'interdire l'accès à la magie aux autres races, l'idée c'est juste que ça soit fait dans un esprit sain <rire> et dans un but... Qui n'est pas forcément de corrompre, détruire, etc. Vraiment but, plus un, un côté de protection. Ça ne veut pas dire qu'ils interdisent la magie. Je, je tiens à le rappeler. Donc, globalement, ils vont rechercher, archiver, réguler la magie. Et ça se voit aussi par leur souffle, le souffle des, du dragon du, du vol bleu. Alors il change un petit peu, il y a deux états. Globalement c'est le souffle froid, donc un souffle, un souffle gelé, mais également un souffle arcanique. Et généralement en fait c'est un mélange des deux en fait. C'est du froid, c'est de la magie arcanique qui euh, amène du froid en fait. Maligos est l'aspect du vol bleu, leur chef. Et euh, la mère du vol bleu, sa, con, sa première consort est Sindragosa. J'ai fait une vidéo sur le sujet donc je ne vais pas trop rentrer dans le détail sur le vol bleu. Ils prennent généralement la forme do elfes. Euh, a noter que Kalegos, le nouveau chef à la mort de Maligos et de Sindragosa, bah, le chef du vol bleu, il y, a eu des, il y a eu de la concurrence à un moment, mais récemment, eh c'est tout simplement Kalegos. Et Kalegos, lui, prend la forme d'un demi elfe C'est la petite anecdote, d'un demi-O-elf. Euh, ce qui fait que du coup... Maligos, le vol bleu, c'est probablement l'un des vols les plus mal en point, puisque le vol a été quasiment exterminé, vidéo sur enfin où on en parle un petit peu, mais pendant la guerre des anciens, le vol noir va détruire près de 90% du vol bleu, notamment tuer aussi Sinragosa, ce qui va rendre fou Maligos, et tout le vol va se séparer, chacun va se terrer dans son coin, et ils vont tous un petit peu soit devenir euh, fous, soit se suicider, soit... C'est très très compliqué à ce niveau-là. Maligos est l'un de mes personnages préférés chez les dragons. Donc peut-être que si Dragonflight continue à mettre en avant Maligos, je ferai une vidéo. Pour le moment, c'est pas prévu. Mais c'est vrai que... Donc allez voir la vidéo sur Syndragosa si vous voulez plus d'infos sur Maligos. Mais Maligos, j'avoue que c'est un personnage que j'aime énormément. Et euh, vidéo sur War King. Euh, où War King a très très mal développé euh, Maligos à mon sens. Euh, complètement à l'opposé de l'esprit du jour du dragon et de la nuit du dragon. Mais bon, euh, dans tous les cas, Deathwing a euh, exterminé une très grande partie du vol bleu, et au final, Kalego, c'est leur nouveau chef. Les suffixes pour les... Ah oui, j'ai pas parlé des suffixes pour le vol vert, excusez-moi. Suffixes du vol vert, nous, généralement, comme je l'ai dit, Eranicus, ça finit par Us, et pour les femmes, Isera, etc., ça finit par Ra. Euh, Merisra, Isera, etc. Il y a énormément d'exceptions du, euh, du, euh, du côté du vol vert. Plein de noms de dragons qui ne finissent pas par Ius ou par notamment pour les, les mâles où euh, vous avez euh, léton, par exemple, vous avez Leton, Leton, euh, voilà, c'est pas lettonus ou lettonius, c'est l'éton. Voilà. Donc il euh, y a toujours des exceptions dans tous les vols. Mais le vol vert est probablement celui qui a le plus d'exceptions. Et du côté du vol bleu, on a aussi des exceptions. Par exemple, puisque globalement les mâles finissent par Gos, Maligos, Caligos, goza Sindragosa goza Tyrigosa. Thirigosa qui est censé être un peu la copine de Kaligos Et nous avons par exemple eh bien, euh, mon, mon cher euh, Saphiron. Saphiron qui était le premier en dehors de Maligos dragon bleu nommé à Warcraft 3 et qui meurt des mains d'Arthas et d'Anubarak, ou des pinces d'Anubarak, et qui devient du coup le chef des wyrms de glace à, à Warcraft 3. Eh bien Saphiron n'est pas Saphirigos ou Saphirigos ou machin, non c'est Saphiron, voilà. Et Saphiron, bah, la fin, le suffixe, ça fait plus vol noir, comme on va le voir juste après. Donc voilà, pour le vol bleu, il y a une vidéo avec Sinragosa où vous aurez plus de détails. Nous avons donc ensuite le, les dragons noirs. Dragons noirs vol très apprécié généralement de la part des joueurs, puisque bah, c'est les badass, hein, c'est les dark Sasuke euh, des dragons. Personnellement, j'aime bien aussi l'histoire de Deathwing, hein, donc euh, c'est pas un souci. Mais c'est pas mon vol préféré. Ce sont les gardiens et les protecteurs de la terre. Alors leur souffle est généralement un souffle de feu. Nous avons... Euh, alors là... On parlait du vol vert qui prend souvent l'apparence d'elfes de la nuit. Vol rouge, vol bleu au elfes. Vol noir a une particularité, c'est que généralement, ils prennent l'apparence d'humains. Ce sont des apparences d'humains. Euh, D'Aval Prestor, hein, Deathwing Nelsarion en, en forme humaine, nous avons... Onyxia qui prenait la forme de Katrana Prestor, nous avons Nefarian qui prenait l'apparence la, de Victor Nefarius je crois. Donc globalement. Et Irion qui prend l'apparence d'un humain. Et généralement en plus ce sont des humains à la peau mate, donc à la peau un peu plus noire. C'est pas le cas de d'aval Prestor, euh, ni de Katrana Prestor, mais c'est le cas bah, du coup de Nefarius, d'Irion de Sabellian. D'ailleurs pour le vol noir c'est pareil, j'ai fait une vidéo sur Sabellian, donc n'hésitez pas à aller la voir, et euh, toutes les vidéos qui euh, traitent d'Irion, hein, euh, Cataclysme, Mop, etc. Donc, l'aspect du vol noir, c'est tout simplement Nelsarion, Neltarion et Deathwing. Et c'est également, euh, la mère du vol noir est également Sintaria ou Sinestra de, son, de sa forme humaine. Donc, euh, Sintaria et Deathwing. Après, il y a encore une fois, Deathwing a eu énormément de consorts. Il, il s'est accouplé avec pas mal de, de Mademoiselle Dracon, Dragonie, <rire> Dragon. Donc, au final, la proximité avec la terre va faire en sorte que les dragons vont entendre plus que les autres vols les murmures des dieux très anciens, ce qui fait que le vol draconique noir va, va être corrompu par les dieux très anciens. Ils vont devenir ainsi les ennemis de la variété des différents vols, ce qui en fait du coup des dragons de... Là où ils devaient être la protection, les dragons de la protection vont devenir les dragons de la destruction. Euh, parfois, c'est plus dans le lore, mais on a euh, la mention du vol noir qui devient le vol de la mort. Euh, c'est d'ailleurs pour ça Deathwing, elle de mort. Mais euh, parfois, et bien Deathwing d'ailleurs, un de ses titres c'est euh, l'aspect de la mort, et parfois et bien du coup il est vu comme le vol draconique de la mort, voilà, c'est du vieux lore ça, mais ça, mine rien il s'appelle elle de Mort, hein, le machin, donc euh, bon, au final ça va et c'est Deathwing Aspect of Death, donc ça, ça, parfois vous verrez cette mention de, de mise. Euh, après Cataclysme, Deathwing est tué, Sintaria euh, a été tué, retué, retué, -re euh, Onyxia et, et, et euh, Nefarian ont été tués, retués, retués, retués. Donc aujourd'hui, euh, la direction du vol noir, c'est plutôt entre Irion, Raissian et Sabellian. Donc euh, nous verrons pour le coup euh, ce qui va se passer entre les deux. Au passage, les suffixes de dragons pour le vol noir, c'est pareil, c'est un sacré merdier, puisque généralement, c'est « ian » ou « ian » en français, enfin, si vous voulez prononcer la française, ou « Ia, donc euh, « Sintaria pour les femmes, par exemple, « onyxia » pour les femmes. Pour les mâles, eh bien, c'est euh, « nefarian »,« Sabelian, mais pour le coup, eh bien, on a deux exceptions, c'est « neltarion » Nelsarion, et euh, « irion ». Et en fait, bah, le fait que ça finisse par Ion. L'aspect finit par I.O.N. et pourtant la règle c'est I.A.N. On a rajouté I.O.N. mais en vrai la vraie règle c'est I.A.N. Pour, pour le dragon noir. Donc comme quoi vous voyez il y a même une exception dans l'aspect. Donc c'est pour ça c'est un principe. Un principe a des exceptions. Donc globalement c'est plus, plus un moyen pour vous de... Un moyen technique de vous rappeler des noms. Enfin Ah oui lui s'appelle ça finit par ça du coup c'est probablement... Et comme vous voyez Saphiron euh, sur le papier ça devrait être bah du coup vol noir. Alors que non c'est vol bleu. Donc faire attention. Nous avons ensuite le dernier vol. Le vol bronze. Avec euh, des apparences d'o-elfes de manière générale. Avec euh, les mâles qui finissent par ormu et les femmes qui finissent par ormi. Là aussi, il y a des exceptions. Euh, à une époque, Cronormi, euh, Cronormu, pardon. donc euh, avait un suffixe de mâle alors que c'était une femelle. Aujourd'hui, ils ont donné une explication, mais à l'époque, il n'y en avait pas. Et c'était pas grave, et c'était pas un problème. En attendant, le vol de bronze, ce sont du coup des dragons gardiens du temps. Ils sont, ils sont capables de voyager dans les lignes temporelles. Et ils ont également bien sûr la maîtrise de la magie du temps, la magie temporelle. Leur souffle se euh, caractérise par des éclairs et du sable. En fait c'est un souffle qui généralement fait euh, une sorte d'éclair magique et qui peut faire euh, retourner dans le temps un petit peu. Enfin, c'est un peu particulier, on le voit surtout dans le jour du dragon, le côté euh, souffle qui euh, arrête un petit peu le temps, qui ralentit les adversaires etc. Mais globalement souffle, éclair, sable, globalement. Leur mission est extrêmement complexe, on a fait une vidéo de débunkage sur le vol de bronze, il y en a une autre qui arrive la suite qui sera sur Nosdormu, donc je ne vais pas rester trop trop longtemps dessus, mais leur devoir est assez contradictoire puisque leur mission est immensément complexe, ils doivent protéger les flux, enfin le flux temporel et les lignes temporelles. Donc s'il y en a qui commencent à faire mumuse avec le temps, ils arrivent, ils mettent un grand coup de masse et repartent. Et ils corrigent les conneries qui ont été faites ça c'est leur, leur devoir dit comme ça on dit bon bah c'est bon ils peuvent aller dans le temps etc du coup ils peuvent intervenir leur objectif c'est tout simplement de bloquer ceux qui, qui essaieraient de tirer sur le flux temporel c'est tout ils n'ont pas le droit d'intervenir pour changer le temps ça c'est la grande contradiction du vol bronze ils sont capables de ils sont capables de remonter dans le temps mais ils ne doivent rien toucher ils doivent empêcher les gens de jouer avec le temps, mais eux ne peuvent pas jouer avec le temps. Voilà, c'est euh, leur grande mission, ce qui fait qu'il y a des soucis, on y reviendra un peu après. Donc voilà, ils doivent protéger les lignes temporelles et protéger le cours des événements. L'aspect euh, du vol de bronze, c'est Nosdormu, comme j'ai dit, il y a une vidéo qui arrive sur lui. Sa femme, sa consort, c'est Sori mère du vol de bronze. Leur premier-né, leur héritier, c'est Anachronos. Et nous avons ensuite le dragon de bronze le plus connu, qui n'est pas du tout un... Un premier niveau ou quoi que ce soit, c'est un dragon de bronze assez classique, Leur, euh, mais le dragon de bronze le plus connu du coup c'est Chromi, Cronormu, qui est tout simplement eh bien, euh, un dragon de bronze qui a choisi l'apparence de gnome alors que la plupart des dragons de bronze prennent une apparence de elf nous allons pouvoir attaquer derrière ce graphique, va vous faire peur, j'en suis conscient. Vous avez les autres vols draconiques. Et là vous dites oh là là là là là là, il y en avait déjà 5 à retenir, plus les proto dragons, plus les aimentaires, plus les primalistes. Oh là là là, c'est bon, j'arrête la vidéo. Non, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Ça a l'air compliqué, mais en vrai c'est facile. C'est, je vois beaucoup de joueurs qui se disent oh là, trop tellement de vols, c'est le bordel. En vrai, il n'y en a pas tant que ça. Parce qu'en fait, ceux-là, en fait, c'est en fait, juste les vols que vous connaissez, mais en version corrompue. Le dra les dragons de l'infini. C'est des dragons de bronze qui ont décidé de jouer avec le temps alors qu'ils ont l'interdiction de jouer avec le temps. Du coup, c'est des dragons de bronze, version euh, négative de photo là, noir et blanc. Donc, c'est juste des dragons de bronze corrompus par les dieux très anciens et euh, le vide, globalement. Les dragons du cauchemar. Les dragons verts qui doivent bosser pour la protection du rêve d'émeraude, le rêve. Eh bien, les dragons verts corrompus, ce sont les dragons du cauchemar. Les dragons des tempêtes, alors pour le coup eux, euh, on sait rien d'eux Ils sont arrivés à Légion, création de Légion, c'est en mode Oh c'est rigolo, c'est les dragons euh, de la mythologie scandinave Et on a zéro explication sur eux Donc peut-être qu'un jour ils diront c'est des proto-dragons un peu particuliers, etc Les trucs d'Odin, les trucs de Thor, machin, on sait pas Pour le moment il n'y a aucune explication Donc euh, eux effectivement c'est un peu le bordel Mais on sait même pas si c'est vraiment des dragons-dragons en fait On sait même pas si c'est un vol spécifique Donc on le met là mais il aurait pu aller plus loin dans la vidéo euh, Donc eux on les met à part nous avons ensuite les dragons du néant. Les dragons du néant, c'est tout simplement des dragons noirs qui ont été euh, exposés au néant distordu et du coup la magie démoniaque. Donc en gros c'est des espèces de gangre dragons noirs. Donc ces dragons noirs corrompus. Et toute la ligne du bas c'est que des dragons noirs. Hein. Dragons chromatiques, c'est des dragons noirs à qui on a injecté avec des petites seringues. C'est Nefarian qui faisait encore ça, euh, qui a injecté en fait euh, du vol vert, du vol bleu, du vol euh, du vol euh, rouge et du vol bronze pour avoir un dragon des cinq couleurs globalement. Mais à la base c'est des dragons noirs Voilà, dragons chromatiques comme la couleur le chroma... Donc euh, toutes les couleurs en fait Dragons de toutes les couleurs Et nous avons ensuite le dragon du crépuscule Ou dragon du vide hein, qui est aussi appelé dragon du vide Dragons noirs Qui sont devenus des dragons du néant Et fusion des dragons du néant Avec le vide Et eh bien ça fait les dragons du crépuscule ou les dragons du vide Dragon du vide c'est les sous-dragons du crépuscule globalement Donc voilà, globalement c'est juste les mêmes dragons Mais en version corrompue <rire> Tout simplement et par exemple, on n'a pas mis là-dessus, mais il y a aussi les worms des Glaces, c'est globalement des dragons bleus, mais ça peut être d'autres dragons morts vivants, ramenés en Nécromancie, tout simplement. Nous avons d'autres créatures qui ne sont pas associées, qui ne sont pas des draconiens, en fait. Ils ne sont pas des draconiens, qui ne font pas partie de la famille des draconiens. Nous avons des créatures qui sont liées de très loin aux dragons, et d'autres qui n'ont absolument rien à voir, mais qui sont appelés dragons par les races mortelles. Donc... Pour commencer, nous avons des créatures liées de très, très très très très très très très très loin aux dragons, les bufflaciens et les vorquins qui vivent sur les îles aux dragons, et ça se voit, ils ont des, des, des, des écailles, etc., ils ont des petites cornes draconiques, etc. sur eux. Globalement, pour vous donner un exemple, c'est comme si nous on se disait que bah, les chevaux ou les, euh, les, les vaches sont nos cousins. Bah oui, on est tous mammifères donc on fait partie de l'ordre tout ça animal mais on n'est pas de la même famille, on n'est pas du même genre, on n'est pas de la même espèce. C'est le même délire avec les vorquins et les bufflaciens. C'est très très très très très éloigné et encore on n'a pas beaucoup d'explications mais globalement ça semble être des... Euh, ils, ont ils doivent avoir un ancêtre commun, quelque chose comme ça, potentiellement élémentaire tout ça tout ça mais c'est tout. Ils ont évolué chacun dans leur côté et il n'y a, a plus de lien, ils sont pas du tout de la même famille. Nous avons ensuite ceux qui se font appeler dragons, mais qui n'ont rien à voir avec les dragons, pas du tout les mêmes créatures, aucun ancêtre commun, etc. Nous avons le serpent nuage, le dragon de Pandari, qui est tout simplement un serpent nuage, donc c'est juste un reptile volant de Pandari. Nous avons les dragons féeriques, ou les dragons fées. Dragons fées, ce sont en fait juste des petites, euh, des petits, des petits, des petites bestioles qui vivent dans le rêve d'émeraude, et qui parfois sortent du rêve d'émeraude. C'est des créatures liées aux elfes de la nuit, ça n'a rien à voir avec des dragons. Ils vivent, ils ont un environnement commun, le rêve d'émeraude, mais c'est pas du tout lié aux dragons. Nous avons les ailes voilées. Ça, c'est des créatures qui sont arrivées euh, avec Shadowlands et qui sont dans Sylvarden. Et du coup, eh bien, c'est juste euh, des reptiles à plumes volants. C'est une espèce de gros dinosaure, quoi. <rire> Nous avons ensuite les dragons faucons qui ont été rappelés faucon-dragons pour éviter encore plus la, la, la, la, la fusion. Mais en anglais, c'est dragon-hawk. Donc les dragons faucons dragon faucon c'est des espèces de serpents à plumes. Euh, ça ressemble beaucoup aux Serpent des Vents, mais quand même avec une différence. Donc, qui vivent notamment en Keltalas et qui sont utilisés comme monture par les hauts elfes, elfes de sang et même des trolls à manie. Donc, les faucons dragons, c'est une créature spécifique, endémique de Keltalas. Pour le coup, aucun lien avec les dragons jusqu'à présent. Nous avons ensuite les chimères. Chimères, euh, les chimères pour le coup, bah c'est des créatures feu de la nuit, tout ça, tout ça, y à la nature, mais pareil, aucun lien avec les dragons. Nous avons les rilacs, alors là, les rilacs, vous allez me dire pourquoi dragon bah En fait, les rilacs, ils sont appelés dans la langue orque dragon, et en fait, ça c'est une pour le coup, c'est un bon point de World of Draenor parce que, effectivement, le clan des dragon Maw, donc des gueules de dragon orque. Bah ils existaient avant Warcraft 2 et du coup il n'y avait pas de dragon. Donc comment t'expliques qu'ils s'appelaient Dragon Mo alors qu'il n'y avait pas de dragon en Drainer Compliqué. Et du coup bah, en fait c'est les Rilak qui, ont... qui sont appelés dragon dans la langue des orques. Et quand les orques ont vu des dragons pour la première fois, bah, ils, ont... ils avaient le même mot que pour les Rilak. D'où le nom Dragon Maw, gueule de dragon. Mais les Rilak ne sont pas des dragons. Et nous avons ensuite les Dracodon ou Dracodon. C'est globalement toutes les merdes de Nefarian qui a encore fait des expériences ratées. C'est pas bien passé. Et ça ressemble à une espèce de Cerber dégueulasse là. Voilà, c'est. Pour le coup, ça, c'est une expérience ratée. Mais avec des trucs draconiens, etc. Mais vraiment, c'est. C'est même pas une espèce quoi. C'est. C'est full metal alchimiste. <rire> si vous avez la référence. Donc voilà, globalement cette vidéo de généalogie a été longue mais j'espère que ça vous a permis d'y voir plus clair et de tout cartographier au niveau de la famille des draconiens, ce qui est dragon, ce qui n'est pas dragon également et il y a de grandes chances qu'à l'avenir on ait de nouvelles espèces affiliées, enfin des nouvelles espèces de dragons ou des, nouveaux, euh, des nouvelles créatures liées de près ou de loin aux dragons. Puisque le dragon est une créature d'Eric Fantasy, très appréciée par les joueurs, etc. Il y a de grandes chances qu'on en ait de nouveau. Et cela n'enlèvera absolument rien à cette vidéo. Si jamais il y a vraiment beaucoup d'ajouts, on pourrait faire une généalogie dragon partie 2 comme on l'avait fait avec les orques. Donc, pas de soucis. Et par exemple, pas pour vous montrer que... La porte est pas du tout fermée. Encore une fois, ça n'enlève rien à cette vidéo, mais il y a des chances, peut-être qu'un jour, et eh bien, nous ayons, par exemple, sur Airstone ils ont créé le dragon de lumière vide. C'est un dragon du néant exposé à la lumière, globalement, et donc, bah, c'est un dragon du néant lumière, euh, du vide lumière. <rire> et du coup, et eh bien, Hearthstone euh, peut-être euh, a, a, a envoyé le cheval euh, de Troyes. et peut-être qu'un jour, on aura ce genre de créature sur une extension sur la lumière, etc. Nous verrons bien. En tout cas, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Ça peut, être, le sujet peut sembler compliqué, mais au final, il ne l'est pas tant que ça. C'est faussement compliqué, je dirais. Il euh, y a peut-être les draconides, draconides, draconides Draconide, qui peut être un peu compliqué tout ça, tout ça. Mais globalement, j'espère que cette vidéo vous aura été un peu plus claire dans votre esprit. Merci à tous. N'hésitez pas à suivre, liker, partager autour de vous s'il y en a qui, si vous voyez des personnes qui ont un peu de mal avec le sujet. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. À plus dans le Lexus. Oui bonjour, euh, je suis évidemment Deathwing, et, et je tiens à, à dire quelque chose... Euh, alors, déjà, pardonnez à mon con de fils, Nefarian, hein, qui euh, fait n'importe quoi, mon premier-né fait absolument n'importe quoi, donc son nom revient souvent avec les expériences de merde, je ne suis pas euh, lié, euh, je suis juste son père, mais je ne suis pas responsable des agissements de mon fils, donc veuillez me pardonner, hein. Et pardonnez-moi en likant la vidéo, partagez, tout ça, tout ça. Vous connaissez, mais vous ne le faites pas, évidemment. Voilà. Euh, voilà. Moi, j'ai juste entendu euh, un peu de musique, une fois, ce qui m'a corrompu, mais c'est tout. Au revoir